Bonjour, je m'appelle Odile Cornu, je suis autrice et j'écris depuis une vingtaine d'années pour le théâtre, pour la radio, de la poésie, des textes fragmentaires. Voilà, j'aime les mots vivants, j'aime les mots en contexte. Et, et là, je, je me dirige pour la première fois vers un roman. Ce qui m'intéresse, c'est la diversité des genres, des formes littéraires, c'est l'exploration à travers les mots et puis c'est vraiment ce qui donne sens à ma vie et j'aimerais beaucoup pouvoir le partager avec, avec les lectrices et les lecteurs qui le voudront bien. Fusil, c'est l'histoire d'une séparation. Vingt ans après cette séparation, un homme appelle une femme au téléphone et lui dit « J'aimerais récupérer mon fusil ». Et elle lui dit ben, « moi je l'ai perdu, il n'est plus, plus là, il, est, il a été débarrassé avec les affaires de la maison. » Et ensuite on entre dans cette histoire, le début de ce couple, un homme, une femme et cette femme qui a déjà une enfant, euh, joyeux au départ et petit à petit avec la banalité du quotidien, avec l'attention euh, à l'autre qui ne se fait plus, euh, voilà, le temps qui, qui, qui délite une histoire et, et, et l'enfant qui est aussi témoin de, de ce délitement. Euh, on avance dans le livre à, à partir des objets. Moi, j'ai travaillé à partir... Tous les chapitres commencent avec un objet que j'ai dessiné aussi également. Et, et on passe du congélateur à la trottinette, à la piscine, à la niche, pour, pour essayer de, de reconstituer le fil de cette histoire.